Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom. Peuple de Dieu, soyez bénis partout où vous êtes. Partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Océanie, sur toute l'étendue de la terre, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi, notre journée sacrée. Le jour que le Seigneur nous a autorisé de parler de sa part. Voilà pourquoi nous sommes devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est une journée très extrêmement bénie, puisque vous allez découvrir un thème tellement important et qui nous a été révélé par le Seigneur, que le Seigneur lui-même nous avait demandé de parler à son peuple sur toute l'étendue de la terre. Je vous prie et je vous conseille de vous appeler les uns les autres pour suivre cette prédication qui vous paraît très importante dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, même ceux qui ne vont pas nous suivre en temps réel, il serait que vous puissiez... Entrer en possession de cet élément, de cette prédication, puisque cela va porter en plus dans votre vie et dans votre entourage. C'est pourquoi je demande et je vous recommande, bien aimé dans le Seigneur, de nous suivre avec beaucoup de prudence, puisqu'il va se parler, il va séduire, il va sortir. Des choses tellement importantes que vous ne pouvez vous imaginer. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis partout où vous êtes. C'est votre humble serviteur, Apôtre et Papa André Chabani, qui émet cette prédication depuis le Canada pour vous parler de la part des révélations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Ceci étant, nous ne pouvons pas, bien aimés dans les seigneurs, échapper à la clôture, échapper à notre façon de procéder. Voilà pourquoi je vais vous inviter, bien aimés dans les seigneurs, de nous incliner, ne fût-ce qu'il pour parler à notre Dieu et lui demander la permission, l'autorisation, à ce qu'il nous rend plus d'une action particulière qui va faire en sorte que vous puissiez recevoir cette parole puissante qui a été réservée pour plus d'une personne. Je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, inclinant la tête. Père, Père Céleste, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Ni n'est comme toi, ni ne peut se comparer à toi. C'est toi l'alpha et l'oméda, le commencement et la fin. C'est toi qui nous as appelés pour que nous puissions parler à ton peuple. C'est toi qui nous as instruits c'est toi qui nous as accordé l'autorisation la, permis, la permission de parler de ta part nous voici devant ton peuple Père je te prie en ce moment de nous remplir d'une onction particulière qui vient de toi pour que ce qui sortira de notre bouche puisse être accompagné d'une puissance d'une autorité et d'une onction qui va faire en sorte que ton peuple pour recevoir l'insu de l'Éternel. Merci, mon Dieu, mon roi au nom de ton fils Jésus que tu as envoyé pour nous racheter celui qui a déversé son sang et celui qui a dit tout est accompli sous la croix de Muglogot. Je te prie, Père, de nous envoyer ton esprit pour nous guider, nous enseigner, nous orienter on en fait que ce qui sort de notre bouche puisse apporter la vie dans des foyers. en fait que ton nom soit glorifié. Laissez, au éternel, que maintenant que nous voulons commencer cette prédication, que tu puisses nous accompagner. Et cela est là, pour ta les gloire. Sois béni, sois exalté. Parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Il t'a permis ce jour, à cette heure, que nous puissions parler à ton peuple. Merci Seigneur. Merci l'homme de Galilée. Merci la parole de vie. Merci la source d'un Merci les soleils et les vents. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Et nous croyons qu'il va se passer de très grandes choses. Dans les noms de Jésus Christ. Et nous disons merci au Seigneur Jésus. Nous disons bien aimé dans le Seigneur, merci au Seigneur Jésus Christ sans Nazareth. Comme je l'ai dit au départ dans le début, bien aimé, aujourd'hui les peuples de la terre seront extrêmement bénis. Les peuples de la terre seront un serment béni, extrêmement bénis, puisque je vous avais annoncé un jour au cours d'une émission, d'une prédication, je vous avais dit que le Seigneur nous avait recommandé de parler des trois institutions qui ont été instaurées par lui-même, inculquées par lui-même, les trois institutions bien-aimées dans le Seigneur dont je vais vous citer tout à l'heure, et vous comprendrez avec moi que le Seigneur ne se trompe pas et le Seigneur est fidèle à sa parole et il veille, il continue à veiller à sa parole bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dois vous annoncer présentement maintenant les thèmes phares, les thèmes phares, la première institution que Dieu a instauré sur la terre dans notre monde. Les thèmes s'intitulent Bien-aimé dans le Seigneur, la première institution de Dieu sur la terre. Les thèmes s'intitulent la première institution de Dieu sur la terre, c'est-à-dire l'institution que Dieu par sa souveraineté a compris que le monde pourra être dirigé, commandé, orienté commençant par cette institution bien aimée dans le Seigneur. La première institution ici bien aimé dans le Seigneur, je veux vous dire ceci. Lorsqu'on parle de l'institution, on voit l'état l'état comme l'institution qui gouverne et nous avons les parlements qui régifèrent et nous avons les mariages qui est aussi une institution la première cellule de l'institution de toutes les institutions du monde nous avons enfin bien aimé dans les seigneurs la famille la famille, bien aimé, dans le Seigneur, constitue, constitue la première institution que Dieu a instaurée sur si la terre. Avant toutes les institutions du monde, tout commence par la famille. Suivez-moi au grain, puisqu'il va se passer de très grandes choses, bien aimé, dans le Seigneur. Et je veux vous dire, dire bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur, Dieu, le créateur des choses invisibles et visibles, pour créer cette institution, bien-aimé dans le Seigneur, il a recommandé à ce que la cohésion et le contentement, bien-aimé, de soi Puisse régner dans cette institution. C'est-à-dire l'unité entre les deux personnes, les contentements, c'est-à-dire il doit se contenter de ce que le Seigneur met à leur disposition. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant nous entrons. Nous entrons bien aimés dans le Seigneur, dans les corps de notre message. Le thème, la première institution de Dieu sur la terre, a été tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 9, 19, pardon, verset 6 jusqu'à. Verset 4 jusqu'à 6. Ephésiens 5, verset 22, jusqu'au verset 30. Ephésiens 3, verset 14 jusqu'au verset 15 et enfin Ephésiens 6 premier verset jusqu'au quatrième verset écoutez ce que, ce que ça dit dans les livres de Matthieu, comme je viens de l'annoncer ici bien aimés dans les Seigneur au, au chapitre 19 quatrième verset il est dit ceci qui répondit qui a répondu, c'est Jésus, aux pharisiens? Il répondit aux pharisiens N'avez-vous pas lu qu'elle créateurs créateur au commencement, fit l'homme et la femme? Ça, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. N'avez-vous pas lu qu'elle créateurs créateur au commencement, fit l'homme et la femme? il s'adressait aux pharisiens et au cinquième verset il dit ceci et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera sa, sa, sa, sa à sa femme et les deux deviendront une seule chair c'est très important bien aimé dans le Seigneur l'homme va quitter son père et sa mère Va s'attacher à sa femme L'homme Va quitter sa mère Son père et sa mère Va s'attacher à sa femme C'est l'homme qui va faire le premier pas Bien aimé dans le Seigneur Pour s'attacher à sa femme Ce n'est pas la femme qui fait le premier pas Puisque la femme a été tirée Du compte de l'homme De la côte de l'homme Bien aimé que la femme a été tirée voilà pourquoi l'homme devrait se déplacer vers la femme, quitter son père, quitter sa mère, pour s'attacher à sa femme, pour qu'il devienne, il sait le comme le dit la parole de Dieu ici. Bien-aimé dans le Seigneur, au sixième verset, il dit ceci, toujours dans notre chapitre, dans Matthieu, chapitre 19, au sixième verset, il dit ceci, « Ainsi, ils ne, se, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se, sépare, ne se sépare pas de ce que Dieu a joué. Voilà. Voilà le préambule du commencement de la première institution. On cela bien aimé dans le Seigneur. Jésus voulait tout simplement ramener les pharisiens. Au niveau du jardin d'Eden, là où Dieu a placé les cratères a placé Adam et Ève Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Eden. Ils étaient là, c'est Dieu qui les avait placés. Ils étaient à deux, pas à trois, pas à quatre, mais ils étaient à deux, l'homme et la femme. La première institution créée par Dieu, instaurée par Dieu. Bien aimé, Dieu a créé cette institution-là, la première institution, bien aimé, c'est pour gouverner la terre, pour que la terre soit mieux gouvernée selon l'ordre établi par, établi par nous-mêmes Dieu, selon les prescrits, selon les règles, selon la régularisation. De Dieu, Dieu les a placés pour qu'ils puissent bien-aimés exécuter les lois qui seront érigées, éditées par les créateurs lui-même. bien aimé dans le Seigneur, je dois vous dire ici, il s'est passé quelque chose dans cette première, dans cette première institution. Où nous faisons allusion à d'Adam et Ève. Il s'est passé quelque chose. Adam et Ève, bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de se contacter, de se contacter de ce que le Seigneur pouvait les orienter, pouvait les diriger, pouvait les inspirer. Bien aimé dans le Seigneur, Adam et Ève ont voulu chercher l'indépendance. Lorsqu'on parle de l'indépendance, puisque l'indépendance qu'on qu pro, pro, proclame ici par les politiciens, l'indépendance a commencé dans le jardin de Dieu. C'était là où l'indépendance a commencé, bien aimé dans le Seigneur. L'homme et la femme voulaient être indépendants de Dieu. Ils voulaient faire des choses selon eux-mêmes, selon leur conce conception. Selon leur vouloir, ici on parle de l'autonomie. L'homme et la femme, Adam et Ève, voulaient être autonomes. Ils, ils ne voulaient pas dépendre de Dieu. Ils voulaient être libres, bien-aimés, dans le Seigneur. Si on parle de l'indépendance, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est-à-dire, il est dit ceci. Ce caractère, attitude, il personne qui refuse les contraintes, les règles établies. Il y a personne qui ne veut pas les contraintes et qui refuse des règles qui sont établies. Qui avait des règles établies pour l'homme, pour que l'homme vive, vive, vive mieux sur la terre? Puissent bénéficier dans tous ces temps, le Seigneur a mis dans leur disposition. Mais hélas, hélas, bien-aimés dans le Seigneur, Adam et Ève ont voulu chercher l'indépendance. Le mot indépendance a commencé dans les jardins d'Éden. Alors, au cours de cette indépendance, ils se sont cherchés un allié. Et l'allié, c'est les ténèbres. L'allié, c'est les ténèbres qui les ont induits à nevers. Cet allié, bien aimé, dans le Seigneur, est venu désorienter Adam et Ève. La première institution créée par Dieu. Allez-y comprendre, les bien aimé, dans le Seigneur. C'est pirement regrettable. C'est pirement désorientés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous payons la peau. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes l'objet de cette souffrance, bien aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu, sur son trône, a constaté, bien aimés dans le Seigneur, qu'Adam et Ève voulaient l'indépendance, voulaient être autonomes, Et refuser d'être contre, contre Pas des règles établies par lui Dieu Qu'est-ce que Dieu a dit Dieu leur a dit ceci Comme vous acceptez l'indépendance Comme votre souhait est de vivre selon ce que vous, vous-même, vous voulez Vous aspirez Alors, je vous libère Voilà ce qui est arrivé, bien aimé, dans le Seigneur le Seigneur doit prononcer une paroles contre l'homme. Tout en disant à l'homme, toi, tu vas souffrir durant toute ta vie. Pour manger ton pain, tu dois souffrir, travailler. Et tu vas faire nourrir ta famille. Il lui a dit tu mangeras. Sous les sueurs, les sueurs, les sueurs, les les les les les pardon, les sueurs de ton front. Ça dit, Adam, avant de manger, il doit souffrir, il doit travailler. Tirement pour qu'il mange. C'est ça la parole que Dieu a adressée à Adam. Et à sa femme, Eve, il lui a dit, tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront remporté vers l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, l'énigme est sortie du Créateur pour punir l'être humain, les premiers êtres humains, la première institution qui Dieu du lieu même à créer. Allez-y comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi quelque, part, pourquoi quelque part Dieu, pour la première fois depuis les, les, les Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que Dieu puisse prononcer cette parole de repentance Dieu s'est dit, je me, me d'avoir créé l'homme. Oh, c'est dur, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la première fois que Dieu puisse prononcer cette parole de repentance. Dieu s'est répandu de pouvoir créer l'homme. Il croyait que l'homme pouvait le représenter. Vraiment, même hélas, l'homme reste toujours versatile. L'homme a changé de fusil de Paul, bien-aimé, dans le Seigneur. L'homme veut vivre selon lui-même Selon sa façon de concevoir sa, Selon sa façon, de sa vision Il ne veut pas la dépendance L'homme a cherché l'indépendance Voilà pourquoi aujourd'hui Nous subissons la souffrance Nous subissons les guerres Puisque l'homme a cohabité A conféré avec les ténèbres C'est de là bien aimé dans le Seigneur, selon la continuité de la création, bien-aimée, de l'être humain, est sorti les mots coutume et Is. Lorsque les, les, les, les, les familles se sont séparées pour immigrer, chacun a... Leur comportement, les coutumes, c'est le comportement qu'affichait chaque, chaque famille qui est devenue aujourd'hui. Qu'on appelle aujourd'hui les langages, les langues, les traditions, les tribus, les ethnies. C'est de là, bien aimé, dans le Seigneur, que tout a commencé. Bien aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce qui a fait qu'Adam et Ève puissent se désobéir à Dieu? Puisqu'il leur manqué la cohérence et le contentement de soi. Ces deux choses ont détruit ces démons, ont détruit, bien aimé dans le Seigneur. La première institution que Dieu a instaurée pour les représenter sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, on avance avec notre prédication. Dieu va sa souveraineté, bien-aimé dans le Seigneur. Il va constater que Adam et Ève ont, dévié, ont été déviés par les mondes et les ténèbres. Ils n'ont pas obéi à sa parole. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, De manière atypique, Dieu va susciter un homme du nom d'Abraham. Dieu va susciter un homme et du nom d'Abraham, a bien-aimé. Puisqu'il y avait une ambivalence. Devant cette ambivalence, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu très décis de manière atypique, Dieu va susciter un homme qui s'appelait Abraham. Et plutôt, il va changer, il va, changera son nom par Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième institution ou encore le deuxième Adam qui a Abraham et Sarah bien aimé dans le Seigneur cette famille était une correction pour Dieu pour que Dieu se, se, se trouve pour se trouver une entité une famille qui peut les représenter sur la terre qui peut jouer son rôle sur la terre Qui peut parler de lui sur la terre Qui peut comprendre son langage Qui peut éditer des choses qui viennent du trône de gloire Voilà pourquoi Abraham a été appelé dans la maison de son père de quitter et d'aller avec sa femme Sarah pour que Dieu se fasse une nouvelle famille, une nouvelle institution qui sera en cohérence, en symbiose avec le trône de gloire. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette institution, nous allons parler de la dépendance. De la dépendance, bien aimé dans le Seigneur, puisque dans cette institution, il y avait un état d'une personne soumise à l'autorité d'autrui et qui est et qui n'est pas libre d'agir à sa guise. Une personne qui, qui n'est pas qui ne peut pas réaliser ses actes de la vie quotidienne. C'est ce que Dieu voulait, bien aimé dans le Seigneur. Une personne qui dépend totalement de lui. Une personne qui devrait être orientée par lui. Une famille que lui, Dieu pouvait, pouvait s'investir totalement. Pour une orientation spirituelle. Voilà l'avènement bien aimé dans le Seigneur de la deuxième institution qui a parfait la parole de Dieu, qui a fait la joie de Dieu, que Dieu s'est retrouvé identité propre pour éclater sa gloire. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu veut que nous puissions lui appartenir. Ici, je viens de vous montrer, bien-aimé, deux types de familles des institutions créées par Dieu lui-même. La première institution cherchait l'indépendance. L'autre a, l l a à besoin de la dépendance. Pouvez-vous vous situer, bien aimé dans le Seigneur Votre couple, votre famille peut maintenant se situer dans quel type d'orientation d'institution créée par Dieu Est-ce que vous vivez la première institution de l'indépendance qui tourne les dos à les créateur est-ce que vous, vous êtes dans la deuxième institution qui vit la, dé, la, la dépendance qui se contacte à, la, contact, contacte à la parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur voilà la raison de cette révélation c'est pour amener bien aimé dans le Seigneur les familles qui sont qui vit la perdition bien-aimée dans le Seigneur. C'est pour amener les familles bien-aimées dans le Seigneur qui ne vit pas la cohésion, qui ne vit pas le contentement de soi. Le Seigneur m'a dit ceci. Cet enseignement va ramener les familles de vivre la cohésion. Même si vous ne viviez pas bien aimé dans le Seigneur l'harmonie conjugale, Aujourd'hui le Seigneur a envoyé ce message pour que toutes les familles suivent ce message ici et que l'harmonie règne dans votre foyer, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vous dire, vous révéler quelque chose. Marie, Marie était vierge, fiancée à Joseph. L'ange Gabriel lui a pari lui a dit Marie tu as trouvé grâce devant le Seigneur voilà tu seras enceinte et tu vas accoucher un enfant qui va s'appeler Jésus écoutez la réponse de Marie comment ça fait-il moi qui suis vierge je n'ai connu point d'homme de, de, de concevoir est tombé enceinte. L'ange lui dit ceci, l'ange Gabriel lui dit ceci, l'ombre du Seigneur vous, couvrir, vous couvrira, l'ombre du Seigneur vous couvrira et vous serez enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, c'est de cette manière-là que Jésus est venu dans le monde, de cette manière que Jésus est venu au monde, bien aimé. C'est sous l'ombre qui a couvert Marie, pour que Marie puisse tomber enceinte, pour que Marie se trouve un grosse. Un gros, Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant je veux invoquer cet homme, la main de Dieu, que l'homme du Seigneur puisse envelopper toutes les familles qui sont en train de me suivre. Les familles qui vivent la, les, les, les disputes, qui vit l'incohérence dans leur famille, qui vit la division, qui ne s'attendait pas que l'ombre du Seigneur puisse vous couvrir maintenant au nom de Jésus. Recevez l'ombre du Seigneur, l'ombre du Seigneur qui doit lever les mécontentements, l'ombre du Seigneur qui doit lever tout ce qui ne marche pas dans votre foyer, que l'ombre du Seigneur enveloppe vos foyers. Partout vous êtes, en Amérique, en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie, partout vous êtes que l'ombre qui a couvert Marie pour que Marie tombe en sept. que cette ombre couvre maintenant votre foyer. Est-ce que vous puissiez quitter vos familles, vous quitter quitter l'institution de l'indépendance et, et vivre la dépendance de Dieu Bien-aimés, si dans votre foyer... Il y avait un problème Peut-être dans la puissance sexuelle de ton mari Que l'ombre du Seigneur L'ombre qui a couvert Que Gabriel a parlé à Marie Qui va couvrir Marie Pour que Marie tombe enceinte Que cet ombre entre dans votre foyer Et que votre mari Puisse trouver, Retrouver maintenant sa puissance Retrouver maintenant son autorité Puisse être établie Pour que vos rapports soient corrects Au nom de Jésus je vois combien l'ombre du Seigneur est en train d'envahir les foyers de partout sur la terre. L'ombre du Seigneur est en train de toucher les foyers de partout sur la terre. Cette ombre est en train de nettoyer, de rendre l'harmonie entre hommes et femmes, de vous mettre ensemble, de vivre la présence, de vivre le contentement, afin que l'unité règne dans vos foyers, que l'ombre du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Bien aimé maintenant que vous avez reçu l'ombre du Seigneur, qui va enlever les disputes, qui va enlever la confusion, qui va enlever la pauvreté, qui va enlever le, le chômage, qui va enlever tout ce que le de ténèbres a surgi, a, a, a impliqué, a vous a, vous a, vous a, vous a soumis. Aujourd'hui, l'ombre du, du, Seigneur, du Seigneur est venue nettoyer, laver votre foyer. Votre famille maintenant, vie est couverte par l'ombre du Seigneur. Vous tous qui me suivez, l'ombre du Seigneur est en train d'envahir vos foyers dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, souvenez-vous, lorsque le Seigneur a voulu frapper tous les premiers-nés en Égypte, il y avait des sortes d'ombres. Il y avait l'ombre de la mort et l'ombre de la vie. L'ombre de la vie, de la, de la mort, a apporté tous les enfants premiers-nés en Égypte. Mais l'ombre de la vie a amené, a fait en sorte que les Israélites soient protégés. Maintenant, que l'ombre qui, qui a couvert Marie, que cet ombre qui a couvert des Israéliens en Égypte puissent être votre partage recevez au nom de Jésus bien aimés c'est votre moment de recevoir l'ombre du Seigneur qui doit envelopper votre foyer pour que vous puissiez maintenant renaître de nouveau et mener votre vie comme Abraham a mené avec Sarah sous l'obéissance du Seigneur c'est cela, bien aimé, dans les les si le Seigneur que le Seigneur nous recommande. Si tu as écouté ce message, si tu as suivi ce message, parle aux autres, demande aux autres de suivre ce message, pour que l'ombre entre dans les foyers de, de toutes tout les foyers de la terre afin que la règne. Bien aimé, lorsqu'il y a l'ombre du Seigneur, il ne va pas y avoir de guerre, il ne va pas y avoir de mécontentement, il ne va pas y avoir de de Kiraïma. Il va pas y avoir, bien-aimé, des choses qui sont semblables, qui doivent venir du ténèbre, mots de ténèbre, bien-aimé dans l'esprit. Vous savez, si la terre vie des guerres, parce que la première institution a cherché l'indépendance, et ce qui a fait qu'ils puissent faire les choses selon elle. Mais maintenant que l'ombre du Seigneur est venue couvrir les familles, bien-aimé, je sais maintenant, vous êtes tous couverts. Même ceux qui vivent les guerres, même ceux qui vivent n'importe quelle situation, la pauvreté, le chômage, les 17, soyez, mais recevez l'homme du Seigneur au nom de Jésus, qui doit vous couvrir, qui, voit, qui doit vous rendre invisible contre les attaques du diable. Bien aimé, lorsque tu es saisi par l'homme du Seigneur, comme un mari, tout devient possible pour toi. C'est cela, bien aimé, dans les Seigneurs. C'est cela, bien aimé, le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a recommandé de vous parler aujourd'hui. Et on continue notre message, bien aimés Dans le livre d'Ephésiens, chapitre 5, au verset 22, il est dit ceci Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femme, soyez soumises. Bien aimé, s'il y a l'harmonie, la soumission ne peut pas s'imposer. La soumission vient de soi. La submission vient de soi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a la mort, dans les foyers. Au 23e verset, il est dit ceci. Toujours dans Ephésiens chapitre 5. Car le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'église. Qui est qui, qui est son corps et dont il est sauveur? Voilà. bien aimé si votre famille vit l'harmonie, Jésus devient votre sauveur. Parce que vous allez vous, vous constituer une église. Jésus devient votre sauveur. Il vient à votre secours. Tout ce dont vous avez besoin, référez-vous à votre Seigneur. Il répondra et vous aurez les résultats escomptés, bien aimés dans le Seigneur. C'est cela. C'est cela, bien aimé. Et on avance, bien aimé, dans les versets 24, il est dit ceci. Or, de même que l'église est soumise à Christ... Les femmes aussi doivent l'être à l'air mari et tout, toutes les choses. Voilà, la femme, comprenez bien que s'il y a l'harmonie entre toi et ton mari, votre foyer sera un foyer erré et vous n'allez rien manquer puisque vous serez dans la deuxième institution d'Abraham où le Seigneur vous écoute, où le Seigneur agré tout ce que vous lui demandez. Parce que vous vivrez la dépendance. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Faites-le, vous allez expérimenter notre dimension de foyer, bien-aimé. Une autre dimension de famille, bien-aimé, dans le Seigneur. On avance, bien-aimé. Dans notre 27e verset, il a dit ceci. En enfin fait de faire apparaître devant lui cette église glorieuse, Jésus a besoin que nous puissions être des femmes modèles, des femmes qui les glorifient, Les femmes qui reflètent la gloire de son nom. Il continue dit, sans tâche, nous devons être sans tâche, ni ride, nous devons être sans ride, ça veut dire irréprochable, ni rien de semblable, mais saint et irré, irrépréhensible. Irrépréhensible, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un irrépréhensible, vous le connaissez, vous le savez très bien. C'est quelqu'un qu'on ne, qu ne peut pas reprocher. C'est quelqu'un qui vit l'honnêteté. C'est quelqu'un qui vit tout ce, qui a, tout ce que le Seigneur nous recommande sur les 10 commandements, commandements. l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Lorsque vous incarnez l'amour, bien-aimé, dans le Seigneur, votre famille sera protégée. Votre famille, votre femme sera aimée. Les enfants seront bien cadrés. Et vous n'aurez pas de dispute, bien-aimé, dans le Seigneur. L'homme du Seigneur va continuer à vous couvrir. Parce que vous serez les témoins de Jésus. On avance au 30e verset, bien-aimé dans le Seigneur. Il est dit ceci parce que nous sommes, nous sommes membres de son corps. Bien-aimé. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous devons refléter notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut le faire. C'est ton devoir. Oh, Éphésiens chapitre 6, il est dit ceci. Au premier chapitre, au premier verset, il est dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs car cela est juste. Voilà, les enfants. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, bien aimé, dans les seigneurs croyez-moi très bien, vous aurez des, des situations difficiles, puisque vous risquerez de vivre l'indépendance, Lorsque vous vivez l'indépendance, bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas régulé, bien-aimé. Vous risquerez d'être désorienté. que les parents puissent vivre en harmonie, en symbiose, puissent mieux communiquer avec les parents pour qu'ils grandissent dans le Seigneur. C'est ce que veut notre Dieu. Au verset, au chapitre, au verset 2, toujours dans 6, il est dit ceci, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Bien-aimé, l'enfant doit honorer son père et sa mère. Pourquoi? Pour que, vous ne, vous ne, pour que l'enfant vienne ici sur la terre, vous devez passer, bien-aimé, vous devez passer bien-aimé dans le Seigneur. Par la voix d'une femme. Par le biais des noms. Bien aimé, c'est indispensable. C'est la voie par l'excellence que le Seigneur a tracée. Pour que nous puissions venir au monde, pour que nous soyons appelés être humains, il faut passer par une, un homme et une femme. Voilà le devoir qui a été instauré. Demandez, Dieu a demandé à l'homme et la femme. Une fois que vous avez un enfant, vous devez le faire grandir. Vous devez lui donner ce que le Seigneur pouvait. Dieu donne, dispose à vous, papa et maman. Vous devez donner à vos enfants qu'ils bénéficient. Parce que c'est un devoir et c'est un acquis pour le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas descendre pour, pour nourrir les enfants. Mais il vous a utilisé, vous, papa et maman, pour que vous puissiez encadrer les enfants et que les enfants à l'air tour puissent aussi se marier et ainsi de suite. C'est ça la création, bien aimé, dans le Seigneur. Mais dans ce cas-là, le Seigneur demande que votre éducation, votre, votre éducation puisque que soit à l'université encore aux études, L'éducation que vous donnez à l'enfant, bien-aimé dans le Seigneur, doit être dans le Seigneur. Que l'enfant puisse connaître les créateurs et vivre pendant qu'il va grandir la deuxième institution de la dépendance qui devrait être régulée par le Seigneur lui-même bien-aimé dans le Seigneur. Au troisième verset, il dit ceci. En fait Que tu sois erré Et que tu vives Longtemps sur la terre Voilà la promesse et Un enfant qui obéit à, son, à, ses, à ses parents Il a la longue vie Il a la longue vie vous que c'est une institution Qui vient de Dieu Alors Dieu veille à cette institution là Toi, ta un enfant Il faut que vous ayez de l'obéissance à votre enfant Bien-aimé, pour que l'enfant puisse avoir de l'obéissance envers vos parents, vous devez aussi vous comporter selon le Seigneur. Vous devez aussi montrer à l'enfant qu'il est aimé. Vous devez aussi accompagner l'enfant pour que l'enfant se sente aimé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela que le Seigneur nous recommande pour une famille de dépendance, bien-aimé dans le Seigneur, à dit au quatrième verset, il est dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les insuffisant selon le Seigneur. Voilà. De quelle manière, bien-aimé dans le Seigneur, vous en tant que parents. De quelle manière encadrez-vous vos enfants Aujourd'hui, si les enfants sont devenus rebelles, c'est à cause de toi, à cause de ton comportement. Parce que tu déconsidères les enfants. Les enfants sont des êtres humains. Des êtres tout entiers, bien-aimés, dans le Seigneur. Que nous, parents, nous devons aussi les respecter. Nous devons aussi comprendre et communiquer avec eux. Pour qu'en retour, ils puissent nous respecter. Voilà pourquoi les compréhensions avec les enfants, voilà pourquoi les avec les enfants, aujourd'hui vos enfants sont devenus des rebelles. Mais au travers, bien aimé, dans le Seigneur, l'ombre que Marie avait récit pour que Jésus vienne au monde, que cet ombre de Dieu, cet ombre bien aimé dans le Seigneur puisse vous couvrir. Et que tout ce qui hier a été vraiment impossible puisse devenir possible au nom de Jésus. Laisse, bien-aimés dans le Seigneur, toute la famille du monde, vous puissiez vous réjouir de cet enseignement qui est venu uniquement pour nous corriger les foyers et que nous vivions l'harmonie et que l'homme...